Gleis 31, TER 200, Saint nach Saint-Louis, müllhausen Strasbourg, Abfahrt, 15 h 51 Voix 31, TER 200, pour Saint-Louis, Mulhouse, Strasbourg, départ, 15h51.